Salut, c'est Guillaume pour le SNES FSU Guadeloupe. Alors cette semaine, on est dans une situation particulière puisque euh, vous savez que le président de la République a annoncé euh, dans la semaine que à partir de lundi 16 mars, euh, les établissements scolaires seraient tous fermés euh, jusqu'à nouvel ordre, euh, donc euh, pour des raisons sanitaires, euh, en raison du coronavirus. Donc c'est une situation très particulière euh, qui va commencer pour nous, euh, puisque on est dans une situation où euh, on est censé travailler et où on n'a pas d'élèves et on demande de rester chez nous. Euh, et ça, c'est particulièrement clair, ça a été répété par le ministre ministre, il faut privilégier à tout crin le télétravail. Donc ça signifie que tous les chefs d'établissement qui demandent de se déplacer sur le lieu de travail, eh bien, ils dérogent à la règle commune. Et donc, dans ce cadre-là, c'est très clair, c'est très simple, il faut une convocation nominative avec un ordre de mission. Parce que sinon, en cas de déplacement et en cas d'accident, eh bien, vous ne seriez pas couverts. Après, le deuxième élément à voir, c'est qu'on euh, nous demande d'assurer la continuité pédagogique. Mais assurer la continuité pédagogique, ça ne veut pas dire qu'on nous dépossède euh, de euh, notre professionnalisme euh, et euh, de notre liberté pédagogique. Euh, concrètement, euh, ça veut dire que euh, vous faites ce qui vous paraît le mieux euh, que vous envoyez pour les élèves, en assurant le principe de précaution. Il n'est pas question d'assurer des permanences dans les établissements scolaires. Il n'est pas question de recevoir des documents papier euh, qu'on va corriger. Donc, ça doit passer par une phase dématérialisée euh, avec ce dont on a à la disposition. On sait très bien que dans l'établissement scolaire, euh, une moitié d'entre eux dans le second degré et une immense majorité dans le premier degré n'a pas un accès Internet décent. Donc, ça veut dire que c'est chez vous, si vous avez un accès Internet, eh bien euh, que vous proposez des choses aux élèves qui vous paraissent cohérentes via le l'ENT, via Pronote, via ce qui vous paraît le mieux euh, et euh, le plus à même de faire progresser vos élèves. On ne, va pas, on ne peut pas vous imposer euh, une plateforme quelconque, euh, un opérateur privé, le CNED ou je ne sais quelle officine euh, qui euh, va euh, faire de l'entrisme et profiter de l'aubaine pour essayer euh, de gagner de l'argent sur le dos euh, d'une situation sanitaire déplorable. Il ne faut surtout pas qu'on nous dépossède de notre enseignement. Et c'est nous et nous seuls qui sommes capables de décider ce qui est bon pour nos élèves. Il ne peut pas être question qu'un chef d'établissement nous demande de faire 18 heures ou un service en entier comme certains recteurs ont pu l'envisager devant un ordinateur, devant un écran. On n'est pas formé pour ça, on n'a pas le matériel informatique pour ça. Et puis ça ne servirait strictement à rien. Donc l'idée c'est bien de donner du travail aux élèves, et puis après, eh bien, on s'arrête là, c'est terminé. Et il en va de même pour les AED et les AESH. Il ne peut pas être question pour le chef d'établissement de les faire venir dans l'établissement pour ne rien faire. Idem pour les agents. Quand on parle de continuité administrative, ça veut dire le chef d'établissement, l'adjoint, euh, et peut-être le gestionnaire. Point final. Et c'est juste pour rassurer les parents et leur donner des informations, ou trouver euh, les éléments donnés par les enseignants. Rien de plus. Et après c'est terminé, on attend tranquillement que la situation s'améliore pour ne pas se mettre en danger. On ne le redira jamais, c'est le principe de précaution qui doit prévaloir avant tout et avant toute autre chose. On ne peut pas assurer de continuité pédagogique si on est confiné de chez nous de manière inconsidérée en ne respectant pas cette idée qu'il ne faut pas sortir de chez nous bien évidemment, on va sortir pour aller faire nos courses, etc. Après, si on est convoqué par le chef d'établissement pour une raison valable, eh bien, on y va, ça c'est un autre problème. Mais, euh, bien évidemment, il faut un ordre de mission, parce que sinon, on se met en difficulté tout seul. Alors que le ministre a été très clair, le télétravail est à privilégier. Voilà, donc on vous souhaite un bon week-end, on espère que tout se passe bien pour vous, euh, et puis, eh bien, bon courage pour les jours à venir. A bientôt.